Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender sur BlenderCoach.com Vous êtes dans la section débutant. Dans ce tutoriel nous allons voir les propriétés de lumière, de lumière de Blender. Donc Ici nous avons la lumière de Blender. Ce qui, nous ce qui permet d'effectuer l'éclairage au niveau du cube. D'éclairer le cube. Donc nous pouvons déplacer la lumière comme nous pouvons déplacer le cube. Donc, la fonction de la lumière ici, nous le cube tel qu'il est avec la lumière positionnée euh, ici. Donc, nous, allons, donc, nous allons rapprocher la lumière du cube, et puis sur G. Donc ici, le cube est beaucoup plus éclairé qu'avant. Euh, nous pouvons également euh, déplacer... Lumière donc j'ai en créé plusieurs en dupliquant la lumière en faisant Shift D. Donc, hop, nous pouvons créer plusieurs lumières en du Donc là l'éclairage est beaucoup plus important, nous pouvons voir ici. Alors nous pouvons donc, voilà pour ce qui est de la lumière. Donc ce type de lumière s'appelle le type de lumière point. Et dans Blender, pardon, il y a plusieurs types de lumière. nous pouvons les voir dans le, la, les propriétés de l'objet lumière. Donc ici, nous avons le preview de l'éclairage effectué par la lumière. Ici, nous pouvons changer le type de lumière, justement, de type point, de type soleil, type spot lumineux, type mi, type area, donc une zone. Nous pouvons choisir l'intensité de la lumière. plus on la baisse, moins elle sera intense, plus elle sera intense. Nous pouvons choisir la couleur de la lumière, donc ici des teintes bleutées, vertes, jaunes, rouges, Je faisant un thème de lumière de type rouge, nous pouvons donner à l'image une teinte rougeâtre, sans pour autant effectuer de matériaux rouges sur la lumière. Nous pouvons Choisir la distance. Donc, ce sera la distance de la lumière. Donc, plus on baissera la distance, moins l'éclairage ira loin. Plus on augmentera, plus il ira loin. Nous pouvons utiliser la, une lumière de type sphérique. Donc, ça change rien à ce niveau-là, mais ça peut changer. Euh, on bien ici que euh, la lumière se concentre sur une sphère. Nous pouvons... Ensuite, euh, choisir le type d'ombre qui sera porté bah, par l'objet, ainsi que, que la couleur de cette ombre, et différents autres panneaux. Donc, nous allons changer la lumière, cette, cette lumière en lumière de type soleil. Donc, ici, nous voyons bien la distance de la lumière. Nous allons la reculer, donc, forcément, le cube est beaucoup plus noir. Mais, donc avec ce type de lumière, le cube est beaucoup plus noir, beaucoup plus assombri. Donc nous allons changer le type de lumière. ceci, pour cela, ou nous changeons le type ici, ou nous pouvons euh, déplacer cette lumière là, la garder auprès du cube, la garder auprès du cube, et en créer une nouvelle en posant Shift A en allant nos lumières en choisissant par exemple soleil donc là nous avons une lumière de type soleil qui est beaucoup plus importante et euh, qui éclaire euh, l'objet de façon euh, qui, qui, qui est beaucoup plus importante et qui dispose de plusieurs euh, fonctions une fonction de ciel donc effectuer une atmosphère euh, de ciel de rendu d'atmosphère euh, ici nous avons un rendu beaucoup plus clair donc ensuite euh, il y a différents autres types de lumière les types spot area mi et mi que je détaillerai euh, dans un autre tutoriel de la partie euh, de base de Belmo donc voilà pour ce tutoriel sur les lumières à bientôt pour un nouveau tutoriel au revoir